Shalom aleichem. alors voilà aujourd'hui je suis à Bet She'an, j'ai rencontré Maurice. Qui c'est Maurice ah, Je vais vous raconter Maurice. C'est un juif marocain qui est monté en Israël dans les années 60. Ce qu'il m'a raconté c'est très touchant. Il m'a dit quand ils sont montés, ses parents et ses oncles, tous sont arrivés en costume cravate. Ils ont travaillé la terre, ils ont travaillé le ciment, tout ça en costume cravate tellement ils avaient de respect pour la terre d'Israël. Mais il y avait une chose qui leur manquait, c'est la première chose qu'ils ont voulu faire dès qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés avec leurs affaires, leurs affaires étaient dans des, dans des caisses en bois. Qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait tout de suite, tout de suite, tout de suite, sans attendre, construire une synagogue. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont construit une synagogue avec les caisses en bois. C'est pas émouvant ça Waouh, moi je trouve ça magnifique, c'est vraiment le ham Israël.